la route de la confiance, est-ce que je dois abandonner les qualités que j'avais en étant timide C'est la question du jour. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Quelles sont les qualités que vous associez spontanément avec la timidité Je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, 2-3 minutes, le temps nécessaire de noter sur une feuille de papier spontanément les qualités qui, selon vous, vont de pair avec la timidité, et on se retrouve dans un instant. Vous êtes toujours là, vous me prenez pour un naïf. Si vous avez joué le jeu, je vous invite à poster en commentaire de cette vidéo la liste des qualités que vous avez identifiées. Pour moi, le timide est souvent une personne gentille, modeste, non-invasive, le timide est, a tendance à être observateur, empathique, il est sensible et il peut avoir un certain charme. Maintenant, on va plonger sur chacune de ces qualités et chaque fois, on va se poser la question est-ce que si je deviens une personne confiante, est-ce que je perds ces qualités que j'avais en étant timide La gentillesse. C'est vrai que le timide est quelqu'un qu'on peut qualifier de gentil, c'est pas quelqu'un d'offensif, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de plutôt doux pacifique, consensuel. Si vous faites une requête auprès d'une personne timide, en général, vous allez être accueilli favorablement. Alors, à voir si cette gentillesse est vraiment authentique, parce que parfois, le timide affiche extérieurement une gentillesse. Mais est-ce que c'est ce qu'il ressent véritablement à l'intérieur À voir. Donc ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais mettons que vous avez cette qualité de gentillesse. Est-ce que si vous devenez une personne confiante, vous allez perdre cette gentillesse. Ben non, euh, bien sûr que non, vous pouvez être confiant et gentil. C'est n'est pas incompatible. En fait, cette gentillesse, vous allez, grâce à votre confiance en vous, pouvoir l'exprimer de manière encore plus spectaculaire. Je vais prendre un exemple. Vous êtes à une conférence et le conférencier est en train de vous émerveiller, vous trouvez cette conférence vraiment fabuleuse, émouvante, elle vous apporte beaucoup. Si vous êtes une personne timide, à la fin de la conférence vous allez peut-être simplement remettre votre veste et sortir de la salle. Si vous êtes une personne confiante, peut-être que vous allez être la première personne dans la salle à vous lever et à commencer à applaudir pour inviter tout le monde à applaudir le conférencier. Et ça, c'est vraiment un geste de gentillesse proactive que vous ne pouvez faire que si vous avez confiance en vous. Peut-être que vous allez aller chez le conférencier, lui tendre une belle poignée de main, lui faire un beau sourire et lui dire « Monsieur, je tenais à vous remercier, votre conférence m'a vraiment touché. » Ce que je vais vous montrer par cet exemple, c'est que non seulement vous n'allez pas perdre votre gentillesse en devenant une personne confiante, mais au contraire, vous allez pouvoir l'exprimer de manière encore plus éloquente. Deuxième qualité que j'avais listée, c'était la modestie. Alors c'est vrai que le timide a tendance à afficher un comportement modeste. Ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant. Ce n'est pas quelqu'un qui va parader. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir tendance à monopoliser l'estrade. Le timide va avoir plutôt tendance à rester en retrait et assez discret par rapport à l'expression de, de ses propres qualités et compétences. La modestie... Dans beaucoup de cultures, c'est quelque chose de très valorisé, je pense notamment à toute la zone Asie, donc la modestie peut être vraiment perçue par votre entourage comme une qualité. Maintenant, à voir si cette modestie, c'est comme pour la gentillesse tout à l'heure, à voir si cette modestie est bien réelle, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le comportement affiché de modestie et les sentiments, les pensées que la personne a à l'intérieur. Ça, c'est un autre débat sur lequel je reviendrai. Si vous possédez cette qualité de modestie, est-ce que, en devenant confiant, vous allez perdre cette qualité ben, À nouveau, la réponse, c'est non. Vous pouvez parfaitement être confiant et modeste. Ça va très bien ensemble. La confiance ne, ne rime pas forcément avec l'étalage de ses compétences. Les personnes qui ont besoin de parader, qui ont besoin de se mettre en avant à tout bout de champ, en général, ce ne sont pas des personnes vraiment confiantes. La confiance, c'est un sentiment intérieur. Et vous pouvez parfaitement ressentir une grande confiance en vous et afficher extérieurement un comportement tout à fait modeste. Troisième qualité, la retenue. Hein, J'avais dit tout à l'heure, le timide, c'est quelqu'un de non-invasif. C'est quelqu'un qui a tendance à respecter l'espace de l'autre. Le timide, c'est plutôt la personne qui va laisser passer les autres personnes dans la file d'attente, va s'asseoir sur le siège arrière du véhicule, vous voyez ce que je veux dire, donc le timide c'est pas quelqu'un d'envahissant, c'est pas quelqu'un de lourd, c'est pas quelqu'un qui vient polluer l'espace euh, du groupe ou, ou de l'autre. Donc peut-être que pour lui-même, il aurait parfois besoin de prendre sa place, mais en tout cas, il prend pas la place de l'autre. Et du point de vue de l'autre, ça peut être considéré clairement comme une qualité. Le timide euh, à ce titre est quelqu'un de respectueux. Est-ce que si vous devenez une personne confiante vous allez perdre cette qualité du respect de l'espace de l'autre. Peut-être qu'en devenant confiant, vous allez révéler un caractère beaucoup plus bousculant, beaucoup plus offensif, je ne sais pas, mais c'est votre choix. Vous pouvez très bien devenir une personne confiante et qui reste totalement respectueuse de l'espace de l'autre. Quatrième qualité, l'observation. Le timide, c'est une personne qui a tendance à être plutôt passive, pas vraiment tournée vers l'action, qui va se placer en spectateur, et du coup, va être capable de développer un véritable talent d'observation. J'ai parlé avec pas mal de personnes timides qui m'ont confié avoir développé ce don d'observation, et paradoxalement, le timide qui éprouve parfois des difficultés à se gérer lui-même, c'est souvent un fin observateur des relations humaines et des interactions entre les gens. « Est-ce que si vous devenez une personne confiante, vous allez perdre ce talent d'observation ?» Ben non, à nouveau la réponse est non. C'est une compétence que vous avez acquise et que vous allez pouvoir emporter dans vos bagages si vous décidez de devenir quelqu'un de confiant. La cinquième qualité, c'était l'empathie. Le timide, l'émotion, ça le connaît. Et donc, il va être souvent capable aussi de détecter l'émotion chez l'autre personne et de se mettre en phase avec cette émotion. Donc le timide, c'est quelqu'un qui développe beaucoup ce que j'appellerais la solidarité émotionnelle, qui n'est rien d'autre que l'empathie. Si vous avez de l'empathie, est-ce que vous allez la perdre en devenant une personne confiante Donc, À nouveau, la réponse est non, vous allez garder cette empathie, c'est une qualité que vous possédez, que vous avez développée. Mais comme pour la gentillesse tout à l'heure, au contraire, vous allez pouvoir l'exprimer de manière plus puissante, donc, en devenant une personne confiante, probablement que vous allez euh, non seulement rester capable d'identifier l'émotion chez l'autre, mais vous allez aussi peut-être prendre des initiatives, aller parler à l'autre, euh, poser des actions en réponse à cette émotion chez l'autre. Et donc, je dirais, euh, empathie plus confiance, euh, c'est vraiment génial. Sixième qualité, c'est la sensibilité. Donc, le timide, c'est quelqu'un de très humain, à fleur de peau, le timide, il a des capteurs, il, il, il sent les sensations, les émotions, euh, c'est quelqu'un, euh, je dirais, qui a beaucoup développé le côté féminin, donc, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, donc je parle du côté féminin au sens ontologique du terme, cette capacité de réception, donc la, la réceptivité, qui, dans notre monde de brut, est pour moi une très grande qualité. Donc si vous devenez une personne confiante, est-ce que vous allez perdre cette sensibilité Encore une fois, la réponse c'est non. Vous allez garder cette sensibilité. Simplement, vous allez être capable de mieux la gérer. Parce qu'actuellement, si vous êtes timide, vous êtes peut-être dans l'hypersensibilité. Vous êtes peut-être parfois débordé par votre sensibilité. Elle est peut-être parfois vécue de manière inconfortable. Si vous devenez une personne beaucoup plus confiante, vous allez pouvoir garder cette sensibilité, mais simplement, elle ne va plus vous déstabiliser. Alors on arrive à la septième qualité du timide, c'est le charme. On attribue parfois euh, du charme à la personne timide. On a vu, le timide, c'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un de puissamment vulnérable, ce qui peut avoir un côté touchant. C'est quelqu'un qui n'est pas menaçant dans les relations amoureuses. C'est quelqu'un qui n'a pas tendance à se dévoiler très facilement. Mais du coup, il va pouvoir avoir un effet mystère. On peut avoir envie d'explorer de, le timide. Donc pour toutes ces raisons, la timidité, oui, elle a son charme. Alors que la timidité et son charme, c'est une très bonne nouvelle. Mais la confiance, elle a aussi un charme fou. Je suis sûr que vous avez déjà croisé des personnes qui ne sont pas spécialement belles physiquement. Donc qui n'ont pas tiré le gros lot, je dirais, du point de vue de la beauté physique. Mais qui dégagent un charme fou. En général, quand vous observez ces personnes, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui ont énormément de confiance en elles. Si vous avez confiance en vous, vous avez une présence, vous avez un magnétisme, on a envie de vous regarder, on a envie de vous écouter, on a envie de vous suivre. En général, une personne qui a confiance en elle, elle a beaucoup d'amour pour elle-même, elle a une bonne image d'elle-même et ça se sent à l'extérieur. Donc je vous assure... La confiance, ça dégage du charme. Donc si vous passez de la timidité à la confiance, ce qui va se passer, c'est que votre charme va évoluer. Ça va être un charme différent, mais vous n'allez certainement pas y perdre au change. Voilà, donc on a vu que la timidité a de très belles qualités. On a vu, bonne nouvelle, que si vous développez la confiance en vous, eh bien, vous pouvez garder absolument toutes ces qualités dans votre sac à dos. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de rester coincé dans cette timidité. Moi, je vous invite à me suivre sur la route de la confiance dans toutes les prochaines vidéos où je vous donnerai encore et encore beaucoup de ressources pour quitter cette timidité et construire tranquillement mais solidement une grande confiance en vous. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous